It was at this moment that he knew he fucked up. Ah oh, a oh, charminalier en plus. Tu as une sur le mais putain mais t'as de la merde dans les yeux, t'es aveugle ou quoi Bah si, mais en fait j'ai drift et j'ai ouais. évité je pouvais éviter la mine mais j'ai drift et en gros bah le, la bout de la chenille à l'arrière, il a touché.